Donc je m'appelais et vous êtes dedans. Hein. Ouais. Vas-y, vas-y, chute, vas-y. Ouais. Allez les ouais. gars, un, deux, trois. Et bougez, Tant hein hein de gens meurent dans la sécheresse. Non, non, non, non, dans donnez-leur un, Donnez un, un écoutez tous les, les cris, pleurs, Leurs pleurs, pleurs, leur cri, leur -tout -tout 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, leur normal. Donnez-leur un écoutez tous les mots, nos richesses ici et taille. Donnez-leur un écoutez tous les leur cri, leur Donnez-leur un écoutez tous les partageons nos richesses ici et taille. À l'engroupe, trop de sang coule, mais pas assez tôt pour en avoir les état des kilomètres avec des sauts.